Salut l'artiste, ici Costals. Et oui, peut-être tu me connais, tu m'as connu longtemps sous le nom de Gelivan. Peut-être pas, peut-être tu faisais partie de ces petits margoulins qui prononçaient mon nom faux en disant Gelivan. C'est pour cette raison, principalement, que j'ai changé de nom, que je décide de changer après 10 ans. Après, il y a toute une histoire que je trouve belle et intéressante derrière le nouveau nom qui est Costals. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, j'en parlerai probablement dans une autre vidéo dédiée toute courte, juste pour l'histoire du changement de nom, du nouveau nom, etc. Aujourd'hui, une vidéo sur une habitude que j'ai de manière que j'ai appliquée de manière sporadique pendant ces dernières années. C'est l'écriture. Et j'ai rempli une trentaine de cahiers de cette taille-là. Je ne sais, sais plus combien de pages, bref. Une trentaine euh, entre 2014 et 2017, je dirais. Et là, je suis en train de reprendre. Enfin, là, je vais partir deux semaines en voyage. Et euh, j'ai décidé de ne pas prendre mon ordinateur. Du coup, je vais écrire dans un cahier, à nouveau à la main, de manière manuscrite, avec un, un porte-mine qui est un de mes outils préférés pour écrire, le portemide, plus que, que les stylos, et, et donc j'ai repris dernièrement l'habitude d'écrire tous les jours, avant j'écrivais dans les cahiers, c'était souvent le matin en fait, j'écrivais, je me donnais, j'avais selon les périodes c'était trois pages, d'autres fois c'était six pages, ça me prenait entre 45 minutes et une heure, c'était peut-être un peu trop, franchement, mais peu importe, ça m'a ça m'a beaucoup aidé, ça, ça a été très, très, très euh, comment dire, une expérience forte et euh, importante, l'écriture. et Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'écris principalement sur l'ordinateur, j'ai un fichier, comme un journal en gros, et dans ce même fichier, tous les jours, maintenant je, je fais ça tous les soirs en fait, c'est en, en mode de réflexion de la journée, le soir, juste avant de me coucher, j'écris, c'est une des dernières choses que je fais en principe maintenant, ben, enfin, c'est juste nouveau depuis cette semaine que je le fais euh, systématiquement tous les soirs, je me donne entre 15 et 30 minutes, et idéalement on va écrire tant que, enfin la suggestion c'est d'écrire tant qu'on a des choses à, à, à, à sortir et à, à écrire. Donc 15, entre 15 et 30 minutes, j'écris les réflexions de la journée, ce qui me passe par la tête, et, et donc j'ai un fichier, j'utilise l'application IA Writer sur Mac, il n'y a pas sur Windows je crois, mais en gros c'est une application toute simple, très épurée, qui élimine toute distraction et que j'aime bien comment c'est présenté, tout ça. Du coup je, je travaille sur ce, ce, ce, cette application. Et Alors moi je te fais cette suggestion, une nouvelle habitude, écrire tes réflexions tous les soirs avant de dormir, te bloquer 15 à 30 minutes. Ça peut même être moins, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur les habitudes, si ça paraît trop, quand je te parle de 15 minutes pour une, une nouvelle habitude saine, si c'est trop, ça te paraît trop, commence par 5 minutes et t'incrémenteras petit à petit quand tu seras totalement... quand auras ancré l'habitude avec un temps de 5 minutes. Maintenant, je pense que quand, je, quand on propose ce genre de choses, une nouvelle habitude ou quoi, surtout pour l'écriture en fait, il y aura une objection d'une bonne partie des gens qui sera, je sais pas quoi écrire. Premièrement, tu penses constamment. Si tu es humain, à moins que tu aies atteint un stade et un mode de vie surtout, je pense que c'est surtout lié au mode de vie, le fait d'avoir peu de pensées qui circulent en tête. Parce que quand on fait quand on n'est pas très actif, je dirais, j'imagine, hein. ou alors qu'on a vraiment atteint un niveau de... une capacité de présence et de, de méditation, si on veut, euh, que très peu de gens, à mon avis, atteignent dans leur vie. Quoi. Mais en gros, on pense constamment, c'est-à-dire que tu peux commencer simplement par écrire tes pensées. Ça, on commence de là, généralement, on écrit ce qui nous passe par la tête. Et, et voilà, moi, je mettais l'accent la, sur... Utiliser ça en le présentant comme les réflexions du soir. Donc c'est un moment calme en fin de journée où on, on va dégager du temps pour ça. Peut-être certaines personnes pourraient faire une transition au lieu de, de se mettre à regard de regarder tous les soirs une série ou, euh, ou traîner tous les soirs sur Facebook euh, X minutes. Ben, on peut dégager juste 15-30 minutes pour écrire et que ce soit la dernière chose qu'on fasse, par exemple. Et on peut écrire du coup pendant ces réflexions le soir les points forts de la journée, et des choses où il y a matière à changement, des changements de comportement, des nouvelles idées qu'on aurait eues, ou qu'on a pendant qu'on est en train d'écrire, des désirs, des observations, des trucs qu'on a observés pendant la journée, sur soi ou sur les autres, sur les, le monde qui nous entoure. Et voilà, des choses qui nous ont interpellés. On peut écrire des choses qui nous ont interpellés, simplement, et, et, et développer cette habitude d'écrire tous les soirs ces réflexions. Je vais donner mon exemple du premier soir, en fait, cette semaine, quand j'ai commencé à faire ça. Qu'est-ce que j'ai écrit Le genre de truc que j'ai écrit. Euh, j'ai écrit par exemple que, c'est un truc qui m'était venu pendant la journée, l'idée enfin, que j'avais déjà pratiquée par le passé au niveau de la musique, c'est de faire de la musique debout. Et, et voilà, du coup j'ai pris le temps hein, d'écrire ça à ce moment-là dans mon fichier de journal, en gros. De sorte à ce que ça... Enfin, voilà, juste... Là, je vais juste dire ce que j'ai écrit. Après, je dirai les effets que ça, que ça aura eu. Mais donc, voilà, j'ai écrit « Faire la, la musique debout ». Et dès le lendemain, effectivement, j'ai à... ah, recommencé à faire de la musique debout, à surélever une partie de mon matériel, à incliner l'écran. Et voilà, c'est en fait... Euh... Il y a une autre énergie quand on fait, quand on est debout pour une activité en particulier la musique, parce qu'il y a du mouvement qui se crée musicalement, le corps se met en mouvement, notre mouvement du corps influence le mouvement de la musique, et vice-versa, et c'est une autre expérience, je pense qu'on n'aura pas le même résultat quand on fait de la musique assis, que quand on fait de la musique debout. Pareil, on prend les, les, les, les, les musiciens, certains, certains musiciens avec certains instruments, la plupart du temps en fait ils sont debout, il y en a d'autres qui ne sont, qui sont pas debout, qui sont assis, mais voilà... Euh, en gros, qu'est-ce que j'ai noté à, à ce propos J'ai fait une annotation aussi par rapport à mon organisation. Pour les, je fais un mix par semaine, du coup, c'était... Euh, j'ai écrit des trucs pour optimiser le, le processus, pour que ce soit plus rapide, et, euh, et ouais, pour optimiser les, certaines choses, automatiser certaines choses qui sont récurrentes dans, dans ce processus-là. J'ai écrit à propos du sexe, une idée qui me tourne depuis longtemps et que j'ai parfois appliquée certaines, pendant certaines périodes de ma vie, qui sont d'arrêter la consommation d'images pornographiques. Et je l'ai écrit. Je l'ai écrit d'une certaine manière. Par exemple, c'est un peu bête, hein, mais j'ai écrit que j'allais le faire sur la tête, je le jurais, sur la, je m'engageais sur la tête d'une personne à qui je tiens beaucoup. C'est un peu con, hein, mais honnêtement, ça a eu son effet. Ça a, eu son, ça a fait clairement un, un effet fort. Et peut-être que ce n'était pas le fait de le jurer sur la tête de quelqu'un qui à qui je tiens, mais peut-être c'était surtout le fait de l'écrire, ça l'a ancré en moi juste avant de dormir de manière plus profonde que juste y penser après chaque euh, éjaculation de me dire j'arrête le porno. Et euh, un autre truc par rapport au sexe, c'est que je me suis dit, aussi un truc que je veux faire depuis longtemps mais que j'ai... ces derniers temps j'ai pas réussi à incorporer, c'est de me masturber seulement une fois par semaine, et que ce soit comme une habitude aussi, mais une habitude euh, pas impulsive, comme c'est le plus souvent le cas. Genre, je ressens l'excitation et j'agis, mais une habitude contrôlée et hebdomadaire. Une fois par semaine, tous les jours, enfin, tous les le même jour de chaque semaine, à la même heure. Et de prendre le temps et de ne pas faire ça euh, de la même manière qu'on... Qu Bref, de la même manière qu'on fait plein de choses pour la satisfaction instantanée. Après, j'ai écrit, j'ai sûrement écrit, je ne me rappelle plus maintenant pourquoi je voulais faire ça et en quoi je pensais que ça allait m'aider. Et bref, je ne vais pas étaler là-dessus. Peut-être j'en parlerai dans... Je partagerai des écrits ou une vidéo à ce propos. Et j'ai fait hein, J'ai écrit un autre truc sur la conscience. Euh, j'ai écrit, par exemple, que je voulais... Enfin, je suis conscient de mon inconscience assez souvent parce que j'ai un, un mental qui est très actif, une, une certaine agitation mentale, du fait qu'il y a juste beaucoup de pensées qui circulent. Et, et en écrivant, j'ai voulu ancrer l'idée d'être de, de plus en plus conscient. Et donc j'ai mis des exemples. Par exemple, j'ai écrit « être conscient de... » J'ai juste écrit une liste de choses desquelles, qui pourraient m'aider à être conscient, à être présent dans l'instant, c'est de noter, par exemple, quand je fais du vélo tous les jours, le bruit des, euh, des pédales ou des roues, de, de noter le chant des oiseaux, peut-être j'ai mis le goût des aliments ou des, des choses comme ça. Et, et voilà, en fait, ça a marché parce que le lendemain, dans les quelques exemples, contextes que j'ai écrit la veille, j'ai effectivement réussi à être conscient de ça et de faire la connexion avec le fait que je l'avais écrit, euh, spontanément, à certains moments, surtout au début de journée. Donc en fait, ça m'aide à, à appliquer les, les changements. En fait, de Ce que j'écris, ça, ça m'aide à, à ancrer vraiment certaines idées et avoir plus de chances de les réaliser, de les appliquer. Je vais conclure cette vidéo avec les bénéfices de l'écriture en général.